دولة محمد من ات كوباني ساجير ان الدوله لا نذكرنا كني محمد وسته بغاني وكنات حدث من طرنا تاس اما تاون نات تزمرت نسى ما كان دي صحيره ان ما كون محمد وكن donc, la commune rurale d'Imider Médère englobe sept villages dont habitent presque 4000 personnes selon le dernier recensement de 2014. Cette commune-là est nichée au pied du Haut Atlas à 150 km à l'est de Sur le même territoire est implantée la grande mine d'argent. Productrice de l'argent euh, au niveau du nord d'Afrique. Euh, cette mine-là est exploitée par euh, la Société métallurgique des MEDER, contrôlée par euh, le groupe managing euh, filia filiale de la Société nationale d'investissement. l'investissement. Euh, pour euh, le mode de vie des villageois, euh, il est basé sur euh, les activités euh, agricoles, des euh, activités pastorales, euh, de l'agriculture, etc. Euh, avec un système d'irrigation traditionnel, c'est-à-dire le euh, Mais malheureusement, ces activités minières menées par la société métallurgique des Médères ont euh, divers euh, effets négatifs sur, euh, sur l'environnement en général. Pour, premièrement, à cause de la pollution, euh, la pollution minière. Euh, sachant que la mine utilise des produits toxiques dans, durant euh, les opérations de traitement de l'agent sur place ici à Emida euh, alors qu'il utilise qu'il fait ce traitement à base de cyanure qui est un, une matière très très toxique euh, sachant aussi que les déchets liquides gazeux et... Liquides, gazoïdes et solides sont dispersés par la suite, ils sont libérés ainsi le verre sans aucun traitement à l'ombre et à l'ombre de l'absence d'aucune approche de management environnemental adoptée par la ICMI. Euh, donc euh, il y a eu aussi le problème de, de la surexploitation des ressources hydrauliques. Euh, depuis les années 80, euh, la mine exploite plusieurs points, plusieurs forages sur la région, ce qui a influencé négativement le débit du Rotara et le débit de l'eau euh, le euh, sur les puits de fermes, ce qui a résulté de la disparition d'une de, de, dizaine de fermes d'agriculture. <coughs> euh, par la suite, euh, euh, il y a eu des nouvelles exploitations euh, des ressources hydrauliques donc des nouveaux points à immédiat depuis 2004, 2004 euh, ce qui a enfin, aussi directement euh, ce qui a résulté la baisse du GB du Rotara à presque 60% suivant les résultats d'une étude euh, réalisée par un, un bureau euh, indépendant un bureau, bureau d'études dont presque moins d'un an euh, de début de l'exploitation euh, avec euh, à côté de ces deux problèmes là de la sous-exploitation de l'eau et de la pollution euh, la mine a tué l'économie locale il a tué l'économie locale, locale parce que il a, il a tué l'agriculture la, la principale activité source du revenu pour les villageois mais malheureusement, il n'a pas tenté, il n'a pas fait même une tentation seule de, de créer des alternatives pour, pour les villageois, par exemple par la l'embouche ou bien la création du poste d'emploi euh, offert par la mine. Euh, par contre, il a, il a exclu la main-d'œuvre locale euh, dans les postes d'emploi offerts par la mine. Et il n'a pas investi dans les projets de développement local, il y a eu des problèmes, même, même actuellement, il y a eu des problèmes de l'absence des infrastructures, soit au niveau sanitaire, au niveau de l'enseignement. Les élèves souffrent dans les diverses campagnes de la commune. Il y a eu des problèmes du de, de, de chômage. Malgré l'existence d'un grand projet euh, à la commune, mais il n'y a pas de. Il y a encore du chômage parce que la mine il a exclu systématiquement la main-d'oeuvre locale des offres, des, des, des emplois offerts par la. Avec euh, cet ensemble de problèmes euh, créés par euh, ces activités minières, munitions sur euh, notre territoire, euh, la population locale. Euh, il a sorti plusieurs fois et a à travers l'histoire, il a organisé des formes de protestations diverses, il y avait des sit-ins, il y avait des manifestations, toute la population en participe, il y a des les enfants, il y a des âgés, des femmes et des, des garçons aussi, euh, depuis 1986. Il y a eu des protestations aussi en 1996, en 2004, en 2010 et depuis 2011 jusqu'à nos jours, euh, sous l'encadrement du mouvement nommé sur la voie de 1996, euh, par référence à la lutte de 1996. Mais malheureusement, on euh, a aussi toujours, on reçoit la même réponse qui est la répression. Euh, il y avait des arrestations en 86, il y avait des arrestations en 96, il y avait aussi dans l'actuel combat, il y avait presque plus de 30 personnes qui sont arrêtées.